Alors, pour faire disparaître toutes ces rides, on aura à bloquer tous ces muscles. La ride horizontale, ici au niveau de la glabelle, le muscle qui en est responsable est le muscle procérus. Il faut donc le bloquer. Pour le bloquer, on va injecter en plein dedans par un point qui se situe à l'intersection, intersection, comme on a dit tout à l'heure, de deux lignes obliques reliant la tête du sourcil d'une part au contus contralatéral d'autre part. Afin de traiter la ride de lion, rapprochez les sourcils s'il vous plaît. Afin de traiter la, la ride de lion, euh, il faut bloquer le muscle responsable de cette ride. Relâchez-vous. Le muscle responsable est le muscle corrugator. Il faut donc le bloquer et on doit agir sur ces deux, euh, ces deux parties. La partie euh, médiale ici, profonde, au contact de l'os, et la partie superficielle, contractée s'il vous plaît. Qui fait donc euh, euh, créer une dépression au niveau cutané et il faut donc injecter ces deux parties pour bloquer ce muscle et traiter l'arrêt de l'ion. Euh, on peut aussi remarquer une chose c'est que le point d'injection ciblant la partie profonde du muscle corrugator se trouve sur une verticale passant par le contus. Concernant les rides horizontales au niveau du front, soulevez le sourcil le s'il vous plaît. Les rides horizontales au niveau du front sont liées à la contraction du muscle frontal, délimité ici en bleu. Pour traiter ces rides, on n'a qu'à injecter tout le long de ces rides pour paralyser le muscle frontal. Relâchez-vous. Il faut quand même respecter une distance d'à peu près 3 cm, ce qui correspond à un travers de doigt euh, entre la, les points d'injection euh, les plus bas situés et le sourcil, pour éviter une chute du sourcil après l'injection de la toxine botulique. Ce qu'on vient de tracer maintenant, c'est une ligne rouge euh, qui euh, nous permet de donner un choix. Euh, à la patiente. Oui. Soulever le sourcil, vous plaît. en soulevant le sourcil, on voit qu'il y a quand même des rides, euh, un prolongement de rides en tout cas, des rides frontales qui se prolongent ici latéralement par rapport à cette ligne qu'on vient de tracer verticalement. Euh, ces rides euh, situées latéralement sont en rapport avec la partie latérale du muscle frontal. Et ici, on a un choix à faire. Soit que la patiente veut surélever le sourcil et on peut le faire en évitant d'injecter à ce niveau, gardons donc fonctionnelle cette partie latérale du muscle frontal qui va tirer le sourcil vers le haut étant donné que le muscle abaisseur, qui est le muscle orbiculaire, sera bloqué. Si la patiente n'est pas vraiment intéressée par la surélévation du sourcil, et ce qui intéresse c'est plutôt effacer les rides, et eh bien on n'a qu'à rajouter des points euh, latéralement par rapport à cette ligne verticale pour faire disparaître... Euh, ces rides situées latéralement par rapport à cette ligne, mais dans ce cas, on ne pourra pas espérer obtenir une surélévation du sourcil parce qu'on aura bloqué la partie latérale du muscle frontal responsable de la surélévation du sourcil. Afin de traiter euh, les rides de la patte-doie, souriez s'il vous plaît, euh, il faut bloquer le muscle orbiculaire. Si, -vous, voilà. Et pour cela, on va euh, injecter à trois niveaux. Le premier point d'injection se situe sur l'horizontale, passant par le contus latéral. Le deuxième point se situe à proximité de la queue du sourcil. Et le troisième point, euh, un centimètre à peu près au-dessous euh, du premier. Il faut tout de même respecter euh, une distance euh, d'une pulpe d'un doigt euh, du robot orbitaire euh, externe. Pour faire le premier point pour éviter le passage du produit en intraoculaire et éviter donc d'entraîner une diplopie par euh, atteinte des muscles oculomoteurs. Euh, le muscle qu'on vient de tracer est le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. Euh, on l'a tracé parce qu'on voit des personnes venir consulter pour un sourire gingival. Souriez s'il vous plaît. Voilà. Au, au sourire on voit apparaître euh, un petit peu la gencive. Est-ce qu'on peut corriger cela Oui, ça se corrige chirurgicalement mais ça peut se corriger aussi tout simplement par l'injection de toxines botuliques en bloquant le muscle responsable de la surélévation de la lèvre, euh, le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure en injectant euh, de la toxine botulique euh, sur une ligne horizontale. On va maintenant procéder à l'injection mais avant on a tracé les points d'injection, mais on a aussi euh, euh, écrit le nombre d'unités à injecter par point. On voit ici qu'au niveau, pour le procérus, on va injecter 4 unités Botox. Pour le corrugator pour son insertion profonde, on va injecter 4 unités Botox. Pour son insertion superficielle, on va injecter 2 unités. Et pour chaque point au niveau du muscle frontal, on va injecter 2 unités Botox. Pour le muscle orbiculaire, pour chaque point d'injection, on va injecter... 4 unités Botox, ce qui est aussi le cas pour le muscle élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, 4 unités Botox de chaque côté, et pour le muscle dépresseur du septum du nez, on va aussi injecter euh, 4 unités Botox.